Oh bon, il, a il a dit non. Il a dit non. Il a dit non pour le 0,75. Très bonne nouvelle. Ça va rassurer les marchés, tu vois, rien. Regarde, le dollar qui plonge, ça va augmenter. Ok. Quand le dollar monte et qu'on est à un support... Ça peut se tourner en résistance et, et naturellement, quand, euh, quand les indices baissent, le support peut casser pour en, enfin devenir une résistance. Mais là, le setup m'indique, puisque les indices continuent de descendre et que le dollar continue de grimper, on est sur un support, mais qui, qui, qui va à mon sens passer résistance. On va voir comment ça se déroule. Salut les amis, alors petite euh, vidéo hors sujet de l'immobilier. Mais toujours dans la sphère de, de l'investissement, hein, c'est ce qui me botte et c'est ce que tu as vu certainement passer dans le dernier vlog 48 heures dans ma vie d'entrepreneur que je te remets ici. Tu t'aperçois que je fais du trade, du trade crypto et particulièrement euh, ces jours-ci puisque j'ai appris à shorter le marché qui selon moi va baisser fortement les semaines à venir les deux dernières semaines, c'était euh, des semaines chargées de résultats, surtout en termes de, de sociétés du S&P 500 aux états unis Et c'est pour la majorité inquiétant. Mais bon, hein, c'est sans surprise, puisque c'est le résultat de politiques monétaires bien trop accommodantes depuis la crise financière des subprimes en 2008. Donc ça a fait... Euh, ça a fait qu'exploser artificiellement les, les marchés et là et là on se retrouve, on se retrouve donc l'heure à laquelle je fais cette vidéo, on est le 4 mai 2022 et dans quelques minutes, il est 21h29, à 21h30, il va y avoir le discours de la fête du cher Chairman Powell qui va se prononcer sur la hausse des, des taux d'intérêt. Des taux Et le marché s'attend à ce qu'il y ait une augmentation des taux de 0,5%, donc de 0,5%. Ce qui n'est pas arrivé depuis, je crois, euh, la crise des subprimes, même, même depuis 2006, si je ne dis pas de bêtises. Corrige-moi dans les commentaires si, si tu sais mieux que moi. Mais voilà, ce que je vois là immédiatement, c'est un, un dernier pump. Un dernier pump sur l'annonce de, de Powell qui, qui va dire qu'une augmentation de 0,5 est, est, est prévue là, ces jours-ci. Euh, donc rassurant artificiellement le, le marché pour, pour le faire exploser sur une dernière jambe de hausse. Ça va être pendant son discours officiel. Alors je ne suis pas Madame Irma, mais c'est comme ça que je vois la situation. Il va, donner, il va nous donner de la la visibilité sur les, les mois à venir. Il évite de choquer les marchés. Donc, ce qu'il fait en général, c'est qu'il nous prévient d'avance. La dernière fois, c'était entre 0,25 et euh, 0,5 si c'était nécessaire. Donc, il a préchauffé l'opinion. Et là, et là, il se peut qu'il fasse la même chose, mais au sens, au sens 0,75 pour le, pour, le pour le prochain. Je regarde le cours là, euh, tu vois à mon avis, ça a commencé. Il doit, à mon avis, prendre prendre la parole d'ici quelques minutes si ce n'est pas encore le cas. Généralement, il est à l'heure. Et ensuite, une fois que, le, que le, le, le pitch officiel est fini, il y a une session de questions-réponses. Et C'est là que les, les fonds, les traders et tout ça font liste entre les lignes et, et essaient de décrypter l'attitude générale de, de, la, de la Banque fédérale américaine pour savoir si le ton est, est au quiche, au quiche, hein, comme, un, comme un aigle, donc à, à sortir les griffes et à sortir de la liquidité des marchés, à augmenter les taux, ou bien doviche. Doviche, c'est euh, ce que je comprends, hein, c'est l'effet de douve, donc euh, de profondeur, euh, et c'est généralement stigmatisé par... Hein, par euh, par une réduction des taux et, et de l'injection monétaire. Et je m'attends à avoir un pump, un pump final, une dernière jambe de hausse. Et si c'est le cas, et eh bien, euh, je lance donc un ordre de vente sur le Bitcoin qui, à mon avis, va, être, va être décimé suite à cette annonce. Donc euh, avec, un sizing, avec le sizing suivant, donc 2000 euros... Ça représente ça représente 3% de, de mon capital alloué au short trade au trading hein. et avec un levier de 50 c'est pour te dire à quel point je suis confiant sur cette position en fait et bien sûr j'ai un, un stop loss euh, tout d'abord je vais je vais déclencher donc au prix du marché à partir du moment où le prix atteint 40 000. 40 040 US dollars avec un stop loss à 300 dollars près au cas où ça, ça pousse, ça pousse au-dessus avec une prise de profit à 34 200. Voilà, et ça, ça respecte. Pourquoi pourquoi ces chiffres Ça respecte les, les lignes de Fibonacci. Donc euh, là, je te parle pas de de structure ou euh, euh, de développement sur le graphe de pattern, mais plutôt sur des sur des macro niveaux qui ont été respectés jusqu'ici euh, ces cinq dix dernières années. Là on regarde le pseudo Jones qui est positif. On regarde on regarde le le SPX qui est légèrement négatif. Et on regarde le cours du dollar qui, qui, bute, qui bute sur un palier. donc Généralement, lorsque le, le dollar monte, euh, les cryptos baissent, les marchés baissent. Lorsque c'est l'inverse, il bah y a inversement. Lorsque les marchés montent, les cryptos montent. Et inversement, hein, les, les cryptos sont, sont, sont un... Un asset euh, vraiment, vraiment qui va de pair avec les marchés financiers. Donc, il euh, bon, faut garder ça en tête. Ok, tu vois là, par exemple, regarde cette bougie. Là, ça correspond avec cette bougie qui correspond. Je vais rafraîcher. Qui correspond avec cette bougie aussi. C'est assez étroitement lié. Tu vois, là, tu as une bougie rouge. Sur le SP, pareil. Donc, on va voir comment se développe ce trade. Pour l'instant, on n'est pas encore entré. On va voir. Là, pour l'instant, on est à 38 719. Et, et j'attends 40 000. 40 000 40 voilà, Mais si tu regardes. Il s'est passé des, des pics. Il y a des gros pics ici, gros pics ici. Donc, euh, généralement, à l'annonce de la Fed, il, il peut y avoir de, grosses, de gros pics de volatilité. Et euh, ça a l'air de matcher. Qu'est-ce que ça implique pour votre forecast inflation et comment votre niveau de confidence change Donc, oh, je pense que hein. so ces choses sont relativement limitées. 75 basis Oh, we bon, is Il a dit non. Il a dit non. Il a dit non pour le 0.75. Ça va rassurer les marchés, tu vois rien. Garde, a boum that 50 on boum, on boum, le dollar qui plonge. On the table for the next ça points. va augmenter. So, OK. Meetings, of course. Ça right se hein. our, our policy se comme prévu. affects financial conditions and financial conditions affect the sur economy. So we're going be 1, looking at the effect of our sur le policy moves on financial conditions or the tightening or and then we're going be looking at the effects on the economy and we're going to be making a judgment about whether we've done enough we can't uh, we can't run that risk we, we can't allow wage amis, price spiral to happen, and we right. can't allow inflation expectations to become unanchored Bon, exemple une fois, of de, de, de sizing avec un levier à 5 ans. Right. Uh, and do you have another a newer estimate by the way other, other forecasters have been doing the same thing. And Allez, it's on just us adapting to the data and to the situation and Gentiment. and uh, using our tools to deal with it. that's the way I think about it i don't i think I think we you know our tools work we have to think in the in the medium and longer term and and i I do think that the the best thing for everyone is for us to get back to price stability to support really a, a sustained period of of strong labor market. Thanks very much il a été bon dans son discours dans le sens où il a donné de la direction ou où... Euh, il n'a pas fait de surprise, il n'est pas dans une optique de, de, de choquer les marchés. Euh, donc il est toujours dans sa lignée, dans sa ligne directrice, il, il prévient. Les, les marchés ont bien réagi, mais la toile de fond est bien trop sinistre. En 2020-2021, on, on était sur Buy de Deep. Là, en 2022, à mon sens, on est sur celle de RIP. Donc, c'est l'effet inverse. Et une fois que les marchés explosent, eh bien, on, on vend. Et, et tu vois, c'est typiquement, c'est typiquement ce qui est en train de se passer là. On est déjà à plus 13, 14% de, de rentabilité sur ce trade. On va le laisser se développer. Je pense que euh, on va avoir de, de, bonnes, de bonnes surprises. Parce que là, bah, forcément, tout est dit. Les marchés ont, ont, ont déjà, Comptabiliser les annonces et les réponses que, que Jérôme Powell vient de nous annoncer. Donc, euh, quoi d'autre Quoi d'autre de bullish bah, Pas grand-chose. Pas grand-chose quand tu sais que euh, la plupart des hum, des boîtes du SP ont rendu leur, leur compte, euh, que en toile de fond, il y a le conflit avec l'Ukraine qui est pas prêt de décélérer. Et. Hum, Va suivre l'évolution de, de ce trade là. Puis je vais te montrer euh, euh, d'ici quelques heures ou demain, à mon avis, comment ça s'est comment ça s'est déroulé. Juste, je, je descendrai le, le stop loss au fur et à mesure que, le, que les profits s'accumulent pour faire euh, pour faire des, des paliers glissants. Donc pour sécuriser au fur et à mesure mes, mes gains. Le, le plus important en trading, euh, c'est la conservation du, du capital être sûr de ne pas laisser laisser se développer des, des trades des trades gagnants en trades perdants les émotions générées par les pertes sont beaucoup plus élevées que lorsqu'on en gagne le, le capital c'est la ressource c'est la ressource primaire sans capital pas de trades donc euh, être être vigilant s'assurer de de, de, de de laisser tourner des trades gagnants en faisant glisser les stop loss pour être sûr d'être dans l'argent et, et si c'est un trade perdant le couper au plus vite donc en ayant un, un stop loss ça c'est indispensable c'est vraiment les, les règles que, que j'ai apprises là au mois d'avril je me suis penché sur le sujet euh, et suivi des formateurs me suis formé et fait des essais en commençant par euh, par euh, miser avec de la monnaie virtuelle et maintenant je suis sur le compte payant donc, on va voir comment ça se développe. Dis-moi -ce, ce que tu en penses. Est-ce que tu trades Est-ce que tu es intéressé par les cryptos Est-ce que euh, tu es plutôt bullish Plutôt bearish euh, Dis-moi, est où est-ce que tu te situes sur ce prisme-là euh, Peur et, et avarice. Où est-ce que tu te situes sur ce curseur hein, Entre 1 et 10. 1 étant euh, peur extrême et 10 étant avarice extrême. Dis-moi, donne ton chiffre, chiffre euh, ci-dessous en commentaire. Je serais intéressé de savoir. Allez, rapide update. On se réveille en forme après euh, quand même une une nuit intéressante euh, dans le sens où, euh, où les marchés asiatiques n'ont pas euh, n'ont pas cassé le mood. Ça ça continue de, de baisser. On se trouve sur une position à plus 856 euros pour l'instant. Euh, le scénario euh, se déroule comme prévu pour l'instant c'est une résistance que je que je vois. L'important de, de choper le, le, le, vraiment le, le haut de la bougie, c'est que derrière, même si ça essaie de, de repartir, ça atteint pas le, le niveau le niveau d'avant. Tu vois là on est à 39 800. Là ce matin on a eu on a eu un pic à 39 860. Donc euh... C'est pour ça que c'est important de, de bien rentrer sur un trade. Là, on est sur, sur le DAO qui, qui continue de progresser. on ce que donne le dollar Parce que tu vois, hein, j'ai une, une fenêtre de conversion ouverte sur TransferWise. Le dollar remonte et à mon avis, hein, on, peut aller, on peut aller chercher des niveaux on peut aller chercher des niveaux bien bien plus intéressants. On est à 160 ici. Euh, on était à 116 pour la bulle pour la bulle Internet. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer de l'euro en dollars. Tac. OK. Allez, pendant que madame nous fait un thé, euh, on repasse sur euh, le S&P est en baisse le dos aussi moins 1% euh, le dollar est en train de monter donc lorsque j'ai appuyé sur le sur le bouton euh, vendre de l'euro pour du dollar on était à 102,7 là on est à 103,4 donc euh, donc c'est positif tu peux tu peux voir les cours euh, à une date donnée sur le site de STPank Coexchange. Exchange en voyant ici la telle dollar, ok, avec le, la valeur maximale la valeur minimale d'ailleurs très utile au moment de, de déclaration de ces impôts euh, pour tout ce qui est achat, revente, échange de cryptoactifs. Parenthèse fermée, que dit le trade Alors, on est là pour ça après tout. Oh là là Donc, on est à 1773 en profit. Et, et oui, pas grande surprise, même si bon, bah ça fait plaisir. Euh, mais je vais laisser ce trade ouvert jusqu'à jusqu 30... Euh, ben le, le profit est pris à partir de 34.200. Donc, euh, je vais laisser tourner euh, pourquoi j'ai décidé de shorter, ben, je t'en ai parlé hier, hein, c'était à l'occasion du rendez-vous de la Fed. Euh, ma théorie, c'était qu'il allait avoir euphorie le jour de l'annonce, et puis le lendemain, euh, pff, soufflait, ben, c'est normal. Quand un, quand un contexte économique comme le nôtre, une situation géopolitique comme la nôtre, euh, que tu as 0,5% de hausse de taux d'intérêt. Euh, normalement, la, les, les, les cerveaux euh, voient ça et profitent, profitent de vendre. Profitent pour vendre. Et par cerveau, j'entends hedge fund et compagnie. Donc, euh, on va laisser tourner. Le trade euh, se développe plutôt bien. Tu vois, en toile de fond, on continue... Euh, les tâches, dont un nouvel investisseur élite qui est en train d'investir avec nous dans un nouveau projet à Riga, cette fois-ci, la capitale de Lettonie. Très intéressant. Et donc, euh, bon, on va, comme à notre habitude, documenter tout ça pour vous partager les coulisses sur YouTube. Et le thème, c'est qu'on fasse... Pour elle comme pour nous euh, au niveau des travaux de la rénovation pour que ce soit un bel appartement et, et, et, et on a une nouvelle vidéo aussi sur la chaîne en anglais cette fois parce que why not à propos des avantages et inconvénients d'investir en lettonie qui va apparaître sur la chaîne bientôt dans laquelle on interview notre partenaire expert de l'immobilier en Lettonie, à la table là, euh, il y a plus de, plus de 20 ans d'années de d'expérience dans le domaine de l'investissement immobilier, donc c'est plein de pépites. Euh, à nouveau, c'est en anglais, mais je t'invite à aller voir ça, si tu parles anglais, à mon avis tu dois, toi qui regardes cette vidéo, et sinon, c'est le moment de t'y mettre. Si tu as moins de 40 ans aujourd'hui, eh bien tu ne peux pas avoir connu une période comme celle-ci, puisqu'il faut remonter aussi longtemps. Pour avoir des taux d'intérêt qui augmentent d'un demi-point. Donc, euh, les YOLO investisseurs, investisseurs euh, génération Z qui se forment sur TikTok, euh, c'était bien en 2020, c'était bien en 2021. Là, c'est une, une autre paire de manches. Donc, euh, prenez-en conscience. Hmm. Je suis convaincu que c'est lors des retournements de marché qu'il y a le plus d'argent à se faire. Là, on passe clairement d'un marché, à mon sens, hein, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires, d'un marché euphorique à, à un bear market et à une capitulation progressivement. La suite, très bientôt. On croise les doigts hein, et j'espère que tu te portes bien. On a dû peut-être sortir, quand c'est à 8K. On est à moins 3% sur la journée en termes de S&P, c'est énorme. Et on a moins 1000 points quasiment sur le DAO, donc quasiment à 3%. Et le dollar qui pousse, qui pousse, qui monte, qui monte, qui monte. Donc tu vois, quand, euh, quand le dollar monte et qu'on est à un support ça peut se tourner en résistance et naturellement quand les indices baissent le su pas le support peut casser pour enfin devenir une résistance mais là le setup m'indique puisque les indices continuent de descendre et que le dollar continue de grimper là tu vois on est on est sur un support mais qui va à mon sens passer résistance on va voir comment ça se déroule. Encore une fois, hein, sans être euh, expérimenté et sans avoir de, de conviction forte, euh, je déconseille vivement de, de, de rentrer dans ce genre de, de trade, surtout sur des annonces de la Fed, où euh, bah, c'est du casino, hein. ça peut partir euh, dans tous les sens. Quoi. Parce que forcément le facteur humain quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Euh, la moindre mauvaise tournure ou, ou une expression ou un souhait, une stratégie euh, différente de celle qu'on a vécue hier, et les marchés auraient pu réagir de manière différente. Mais euh, cette vidéo, c'est vraiment, c'est vraiment le, le, ça cristallise vraiment tout ce que j'ai appris euh, sur mon parcours d'investisseur, in, sur mon jeune parcours d'investisseur et en, en trading euh, ces dernières semaines mois euh, et années d'un point de vue macro et pour les années et d'un point de vue euh, technique euh, sur les dernières semaines en ayant appris à, à trader euh, donc c'est vraiment un condensé c'est vraiment un juteux condensé d'informations très précieuses et une Très bonne étude de cas. Donc, euh, à suivre. Dis-moi si, si tu apprécies ce genre de vidéo. Ok, les amis, on est sorti. Hein. J'ai appuyé sur le bouton vendre afin de réaliser les profits. C'est important de prendre ses profits. Euh, je pense que la position va continuer à. C'est comme tout. Hein. J'ai vu la position à 8000. Euh, là, je suis à 7000 de, de de réaliser. Mais c'est un muscle à développer aussi de, de récupérer euh, un certain montant. Je rentrerai plus tard. Des opportunités, il y en a partout. Euh, elles se présentent. Donc, euh, Je pense qu'après cette belle phase de, de revente, il va y avoir un, un pump. Euh, ah, peut-être pas. <rire> peut-être pas. Euh, je suis peut-être sorti trop tôt. Bon, C'est comme tout. En tout cas, ça fait plaisir. C'est un juteux profit de 7000 USDT. Euh, ça équivaut à... 2 euros grosso modo à 6,006 euh, en moins de 24 heures de trade. Donc chapeau l'artiste. Si ça t'a inspiré, laisse-le-moi savoir en commentaire ci-dessous. Euh, Abonne-toi à Life Invest Heritage où je partage comment investir dans l'immobilier à l'étranger, notamment comment te structurer à l'étranger, euh, tout un tas de bonnes choses. Euh, comment faire de ta société un véhicule d'investissement euh, pour que tu paies moins d'impôts et, euh, et que tu apportes plus de valeur à ton patrimoine. Et je vais très probablement parler de mes investissements en cryptoactifs, de mes trades au sein du groupe, cadeau. Donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est en, en, en description de cette vidéo et c'est agrafé dans le premier commentaire ci-dessous. Euh, Fais-toi plaisir. Dis-moi, dis-moi qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo Est-ce que tu as envie de voir davantage de trading sur la chaîne Est-ce que tu as envie de voir plus de, plus de crypto, etc Dis-moi en commentaire de cette vidéo et je me ferai un plaisir de t'y répondre. Je te souhaite de passer une belle fin de journée, de soirée. On ne sait pas trop à quelle heure tu visionnes cette vidéo sur YouTube. À la prochaine.